La lumière est Aske, pour que sa fondation fasse encore plus d'action. C'est une journée de consécration pour ces hommes et femmes qui travaillent inlassablement pour le débris de l'Afrique. J'ai été invité par Mme Sosa à venir découvrir l'événement et l'idée pour elle c'était de voir comment est-ce que quel intérêt une banque pourrait avoir à participer ou à sponsoriser un tel événement. Effectivement, j'ai été émerveillé de voir que c'est un événement international qui fait la promotion vraiment de la femme africaine. Et donc, euh, je ne pas vraiment satisfait. Les trophées Askei, décernés ce 20 novembre, traduisent la reconnaissance de cet effort. La quatrième édition des trophées Askei aura été un parcours de combattants pour la promo Traïsa. Ce n'est pas facile, parce que si vous avez essayé, vous avez échoué, au moins vous avez essayé. Je pense que c'est une réussite pour moi, je n'ai pas échoué. Même si je n'ai pas pu réaliser les éditions à temps, j'ai essayé de sauver l'honneur de l'édition 4 et j'espère que j'en aurai d'autres et que le monde va m'aider. Les auras de tous ceux qui m'ont quitté vont ouvrir les encluves de la paix et de la chance et des opportunités pour que cet événement vive et que les, les trophées ASKE deviennent les awards africains pour le leadership féminin. Chimène sosa malgré les vicissitudes de la vie et les exigences de Covid-19, a pu mobiliser à l'hôtel Azalaï du Cotonou ses invités et lauréats pour honorer cet engagement. Euh, c'est beaucoup d'honneur, je dirais. C'est beaucoup de responsabilité et c'est un renforcement d'engagement par rapport au parcours euh, entrepris. Euh, ce qui permet de pouvoir se dire, il y a des gens qui vous observent par rapport à ce que vous faites et vous avez davantage plus de devoirs de mieux faire et de donner de vous-même davantage pour pouvoir impacter et inspirer d'autres personnes. Nous avons reçu un, un prix d'excellence et ce prix d'excellence est adressé à notre président, M. Nasrallah Ben et ce prix également nous le dédions au roi Mohamed VI du Maroc qui est un soutien énorme pour cette fondation et qui a reconnu notre travail également. Un à un, ils sont prêts à se succéder au podium pour recevoir cette récompense qui célèbre le leadership féminin, un événement qui place la femme au premier rang dans le futur de l'Afrique. Depuis 2014, Chimène Sosa a pensé cette initiative. à l'occasion de cette quatrième édition, elle a fait une place de choix à l'un de ses partenaires, Brune Magazine, qui a célébré ses 30 ans.